Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, et zadiste, est-ce que vous l'êtes, est-ce que vous l'assumez Donc vous assumez de créer des zones de non-droit. Quand une minorité cherche à imposer sa loi avec des méthodes d'occupation antidémocratique, comment vous appelez cela Antidémocratique mm -hmm. Quand une minorité impose sa loi, comment vous appelez ça dans un pays Je parle d'une ZAD. Est-ce que vous avez un problème avec Mais vous avez entendu ce que j'ai dit sur la ZAD Mais Parce comment on fait ça dans le respect quand une minorité impose sa loi à la majorité, comme ce qui est fait dans une ZAD je ne je comprends pas. pas. Moi, en -ce que tous les modes... Est-ce que vous êtes pour les règles, la loi et la démocratie Vous voulez discuter, dites-vous, Gérald Darmanin a dénoncé un chantage et une forme de dictature après que la CGT Énergie ait évoqué des coupures de courant pour les élus qui soutiennent la réforme. Et précisément, le secrétaire général de la CGT Énergie a dit « On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent, Cela, on va s'occuper d'eux. » Vous dénoncez de tels propos Vous êtes responsable et politique. Des institutions, Je vous demande, demande un... est-ce est que injuste. vous dénoncez les propos de ce syndicaliste qu faut... Est-ce que vous, vous on le tourner, dénoncez là, Comment -dire vous appelez de comprendre... le fait de faire pression sur non, des mais... élus de la République en les menaçant Comment va se passer Nous sommes plus. dans un pays où les élus Ou... se font souvent malmenés, voire oui. attaqués. Vous ne voyez mais aucun des risque élus... Et donc ils méritent oui. d'être menacés j'ai entendu. Si et les mots ont un si sens, il veut à je sens, quand même Et donc je veux à bien à que pendant question, des semaines, on est à Tordelier. nos partis de gauche, on en allant par Vous dites que les mots ont un sens mm -hmm. quand on fait une menace ainsi par rapport à des élus. Ma question est simple est-ce que vous le condamnez ce matin, oui ou non bah, peut-être que, enfin, moi dans ma formation bah, politique, non, je suis très attachée. Écoutez, je... vous ne voulez pas me répondre C'est que je suis. C'est incroyable. dites-moi. Je vous dis que mes méthodes non violentes et que donc vous condamnez ou pas violence Quitte Sociales à renforcé la défiance, sont déjà la défiance, la méfiance et souvent la violence à l'égard de nos élus. Je rappelle nous sommes dans un pays où ils sont parfois malmenés, où il y a un en en entier je parlementaire. Suis en tant par je la part du gouvernement, que les élus vont vous dire merci ce matin. Mais, Il y a un climat quand même global dans ce pays -ce hein, de, que de criminalisation des écologistes, de criminalisation des syndicalistes. vous ne participez pas à le nourrir en ne dénonçant pas ce matin de tels propos vous n'arrivez pas à dire ce matin Mais que vous les dénoncez. Si vous enfin. voulez, je peux vous dire que le problème dans ce pays, Moi, je ce ne veux sont pas, les syndicalistes. Je vous ne avez l'air d'y tenir. Ah, donc, le problème pas. Pas. Il n'y a pas de problème sur les élus et, et une forme de violence autour euh, de ces élus. Il y a beaucoup de violence dans ce pays, c'est ce que je vous ai dit exactement. Prolongeons sur ce sujet, s'il y a des débordements, personne ne le souhaite. S'il y a de la classe, Personne ne la souhaite. S'il y a des dégradations en marge des cortèges par les black blocs, comme malheureusement c'est souvent le cas avec les manifestations en France, vous condamnerez ces violences. Mais Donc votre voix est entendue. Ce matin, si vous mais dites, ça, en tant que responsable... Moi ça fait très longtemps que je, je ne vois Tendoli, plus, par exemple... Il n'y a pas d'infiltration de l'ultra-gauche, de black blocs Est-ce que vous, vous le dénoncez manière, Donc, ce Et c'est les premiers qui sont pénalisés, c'est ceux qui sont dans les cortèges. Hein, c'est pas Darmanin en, M. M. en qui Espagne. En tant que responsable politique, vous dites, euh, et vous condamnez, s'il y a des violences par l'ultra-gauche et l'infiltration des black blocs, vous dites... Je condamne, clairement. Mais dites-moi, oui, je condamne, point. Il y a quelque chose que vous dites clairement, c'est que vous souhaitez une France sans milliardaire. Les pauvres vous disent merci, madame Tondelier. Est-ce que vous venez d'être éradiquée par cette proposition à la pauvreté en France ah, Arnaud. Monsieur Bernard Arnault, ce sont des milliers d'emplois créés, ce sont des milliards à la France rapportés grâce à l'VMH, à ses exportations, alors qu'en politique, on trouve parfois des millionnaires rentiers qui font carrière. Qu'est-ce que vous préférez qu -ce que vous ce dit, qui rapporte mieux, mieux à la France Ils sont les ennemis du peuple aujourd'hui, est-ce qu'il faut les éliminer bah, Peut-être même les rééduquer. Non, mais c'est pas les éliminer, je bah pas vous dit les Vous dites la France sans milliardaires. Oui, est... et après les milliardaires, ce sera autour de qui Des millionnaires, et après les millionnaires, ce sera autour de qui À partir de quel seuil de revenus et mais de fortune vous estimez qu'on est bon ou pas Vous serez. Vous à partir et par vous par faites deux deux des milliardaires non de cibles. Est-ce que vous allez faire une liste demain avec justement les familles ou les milliardaires qu'il faudrait. Éliminer symboliquement de votre point mais de vue, vous imaginez pas, une telle des richesses. Vous pouvez me citer un pays, on vit mieux et plus heureux parce qu'il n'y a pas de milliardaire, un pays dans le monde. Vous... Est-ce que vous pouvez citer Donc un on pays, arrête de, un de... pays, si, si, on, heureux, si on, vit on prend, prend votre résolution du coup on reste à 62 ans Il n'y a pas de pays heureux sans milliardaire. Un pays Vous dites la France sans milliardaire. Y pays à partir de système, quel niveau de revenu est on est riche pour vous Vous ne parlez, jamais des, emplois créés. Vous parlez de jamais des emplois créés Vous ne parlez jamais aussi. de la richesse rapportée Vous ne parlez jamais de l'image ah de si, la si, France Je vais vous en parler de la richesse rapportée depuis 2020. Au pays Dans toutes les exportations toute qui crée des votre expérience du monde mais attendez, du travail mais, mais il faut que ce soit juste. Marine Tondelier, Et d'ailleurs si on crée des richesses, pourquoi les salariés, qui sont quand même, capital, il y a travail, pourquoi les salariés ne sont pas aussi bénéficiaires de Quelle est votre si expérience du monde du travail, de l'entreprise En quelle entreprise vous avez travaillé travailler ah bah Moi, j'ai travaillé par une fédération d'association pendant 5 ans. Et, euh, et je peux vous dire que j'avais une expérience quotidienne de non, ce que c'est que de gérer travail. des budgets, de gérer des salariés. Ben C'était le monde du travail. Hein. Quand vous euh, gérez un une structure entreprise. avec 600 salariés en France, oui, c'est le monde du travail. Vous, avez vous avez créé gérez créé des conventions collectives, vous gérez les réformes du ministère du Travail qui font que vous devez changer euh, y vous compris avez vos grilles de, de salaire. Combien Comment de recrutements, combien d'emplois vous avez créé par rapport aux gens que vous dénoncez qui ont créé des milliers d'emplois Vous, dans votre carrière, dans votre vie, combien vous avez créé d'emplois Mais c'est la valeur de et son entreprise est pas qui, sûr faut d en qui, est qui est tellement précieux pour la France, Monsieur Arnaud qui est tellement précieux pour la France, valeur... à demander la nationalité belge. C'est que ses entreprise. enfants ne payent pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez C'est la valeur d'une entreprise. C'est ça qu'il faut attaquer. Pour vous, c'est un patrimoine qu'il faut attaquer. Une entreprise, un outil, et... un outil de production. Non, mais... Il y en ah a ouais. un qui n'est pas. Vous voyez, me reprocher de ne pas connaître le monde du travail. C'est un peu populaire. Je vous ai posé une question. Si vous dans une entreprise ou un groupe, tout simplement. Je vous ai répondu. Il y en a un qui n'est pas heureux en vous écoutant. Pourquoi C'est Michel Sardou. Il Y a une chanson que vous aimez de Michel Sardot Ben, femme je... des années 80, je pense. Que quand on écoute de ça des ensemble. années 80, on comprend le problème dans ces. Oh, c'est une en 2022. Général d'infanterie, PDG, six langues, ceinture marron, c'est pas mal. Et con, comme il m'a dit hier, puisque ce monsieur m'a insulté à la télé. Il trouve que les et milliardaires c'est super. Et vous bah, devriez-vous devriez parler, parler d'écologie D'accord. Mais il a aussi ça le droit ça de parler d'écologie. Il a aussi le droit de pas insulter les gens. Merci Marine Tondelier. Merci. Bon courage pour cette journée de mobilisation et à bientôt.